Voici comment créer un nouveau formulaire. Quand on est dans « Forms », on clique sur « Nouveau formulaire ». Ici, on indique le titre de notre formulaire. On peut ajouter une image et on peut ajouter une description à notre formulaire. Pour commencer, on fait « Ajouter une nouvelle question ». Pour mon sondage, j'ai préféré utiliser des choix de réponse. J'aurais pu utiliser une question qui implique… à au répondeur d'écrire un texte ou d'évaluer de 1 à 10 son appréciation. Alors, je vais pour le choix de réponse. On me demande ma question. Alors, ma première question pour mon sondage, ce serait de savoir si c'est un garçon ou une fille. Alors, mon option 1 serait un garçon et mon option 2 serait une fille. Je pourrais ajouter d'autres options ici, ou je pourrais ajouter autre pour que la personne puisse écrire. Ensuite de ça, je vais faire « Ajouter une autre question », encore une fois, à choix de réponse. Et je vais écrire ma question. « Quelle est la couleur préférée? » Alors, mon option 1 pourrait être vert. J'ajoute une autre option. Je pourrais en ajouter autant que je veux. Je vais aussi ajouter ici, ajouter option Autre. Alors, si la réponse n'apparaît pas ici dans le goût de l'élève, il pourra écrire lui-même la couleur qu'il préfère. En ajoutant une autre question, je pourrais faire la même affaire avec le choix de réponse et ajouter une, une autre question. Je vais vous amener dans un formulaire que j'ai déjà créé sur le goût des élèves. J'avais ici choisi dans le thème un fond. Et je pouvais voir ici dans « Aperçu » ce à quoi le sondage a l'air quand les élèves vont y répondre. Ce qui est intéressant dans un formulaire, c'est que les réponses apparaissent automatiquement ici dès que les personnes y répondent. Pour y répondre, vous le verrez plus loin. Je vais vous montrer comment partager un formulaire avec vos élèves. Mais, euh, vitement, vous cliquez sur « Partager » et vous copiez le lien ici que vous partagez aux élèves. Alors, quand les élèves ont répondu au sondage, je peux aller voir ici les réponses dans cette section-ci sur ma même page. Alors, je vois que 12 personnes ont répondu. La durée moyenne du remplissage du sondage a été de 17 secondes et le sondage est encore actif. Alors, vous vous souvenez, la première question, c'était « tu es un garçon ou une fille? » Alors, six de mes répondants étaient des garçons, six de mes répondants étaient des filles. À ma question « Quelle est ta couleur préférée? », j'ai ici euh, les réponses de mes élèves et je vois facilement avec un graphique le résultat qui est très intéressant avec les élèves. À ma question « Quel est ton sport préféré? », j'avais l'option « Autre ». Deux personnes m'ont mis euh, une réponse. Alors ici, je vois que deux personnes ont répondu « Autre ». Si je veux aller voir ce qui a été répondu, je clique ici sur « Plus de détails ». Alors, évidemment, mes réponses étaient anonymes, alors j'ai pas le nom des élèves, mais je peux voir qu'un élève a écrit « tennis » et je peux voir qu'un élève a écrit « volleyball », ce qui n'était pas dans les options. Alors, vous voyez, toutes mes réponses, une après l'autre, apparaissent ici dans un graphique, utilisable en classe et euh, très facilement intégrable dans une des matières que l'on veut.